Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'explosion du token bon Swap et son entrée dans le top 100 des crypto-monnaies. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, et like cette vidéo. On commence. Le lancement imminent du Shibarium booste le bond de Swap. Le même coin bon Swap se situe au numéro 98 dans le top 100 des crypto-monnaies, boosté par la spéculation autour du lancement de Shibarium Beta. La communauté Shiba Inu attend avec impatience le lancement de Shibarium. La solution d'évolutivité de couche 2 développée par l'équipe du même coin. Cependant, elle pourrait ne pas avoir à attendre beaucoup plus longtemps, car le développeur principal de Shiba Inu, Shaitoshi Kusama, a laissé entendre que Shibarium serait lancé en version bêta la semaine prochaine. Shaitoshi a également modifié sa bio sur Twitter pour y indiquer, on fire et on schedule, en feu et à l'heure. Cependant, il n'y a eu aucune annonce officielle de la date de sortie. La communauté pense d'ailleurs que Shaitoshi est un maître en ce qui concerne la procrastination, et à chaque fois qu'il promet, très bientôt, cela prend encore un peu plus de temps. Plus tôt dans la journée de mardi, un tweet provenant de l'identifiant Twitter officiel de Bon Swap a attiré l'attention de la communauté Shib. Suite à ce tweet, faisant allusion à la sortie de Shibarium, les fanatiques de crypto sont devenus fous du jeton, les volumes de Bone ayant grimpé de plus de 45% au cours de la dernière journée. Le 5 janvier du mois dernier, le réseau Shibarium a confirmé sur Twitter que Bone servirait à payer les frais de gaz sur le protocole de couche 2. Depuis, le cours du jeton a grimpé de près de 100% et s'échange à 1,8595$ au moment de l'écriture de cette vidéo. Son offre en circulation est de 229 928 509 pièces, selon la plateforme de suivi des prix CoinMarketCap. Le jeton de l'écosystème Shiba Inu, Bone ShibaSwap, a gagné 37,65% au cours des 7 derniers jours. Si le jeton reste dans le top 100 des crypto-monnaies en fonction de la capitalisation boursière actuelle, Bone pourrait atteindre 2,5$ dollars dans un avenir proche. Les jetons tels que Shiba Inu, Bone et d'autres mêmes coins sont extrêmement risqués. Les baleines crypto peuvent en effet en manipuler le prix car l'offre de tokens est largement concentrée dans quelques portefeuilles. Les investisseurs doivent donc faire leurs propres recherches avant d'injecter des fonds dans ce type de tokens. C'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. Selon vous la sortie de Shibarium aura-t-il un impact considérable sur le prix du token SHIB J'attends vos avis dans les commentaires.